Pour la composante orale de l'évaluation de littératie de la 12e année français langue seconde immersion, il vous faut un ordinateur, des écouteurs et un microphone. Il est très important de vérifier le bon fonctionnement de vos écouteurs et votre microphone avant de commencer la partie 1. Pour enregistrer votre voix, vous devez utiliser un menu de fonctions comme celui-ci. Cette icône vous permet d'enregistrer, celle-ci d'arrêter et celle-ci d'envoyer votre enregistrement. Il y a deux parties dans la composante orale. Dans chaque partie, vous devez effectuer une tâche différente. Vous disposez d'un temps limité de réflexion pour chaque partie. Un espace est disponible pour vous permettre d'organiser vos idées. Un maximum de 50 mots est permis. Une fois le temps de réflexion écoulé, l'enregistrement commence automatiquement. Après avoir terminé, cliquez sur « Arrêter » et ensuite « Envoyer ». Dans la première partie, vous devez écouter un extrait audio d'une durée d'environ trois minutes et ensuite répondre à une question. Vous disposez de trois minutes de réflexion après l'écoute. Vous devez parler pendant deux minutes. Dans la deuxième partie, vous devez répondre à une question portant sur un sujet argumentatif. Vous disposez de trois minutes de réflexion. Vous devez parler pendant trois minutes. Il est nécessaire de respecter le temps requis pour chacune des deux parties. Si votre enregistrement est plus court que le temps exigé, vous risquez de ne pas obtenir la note maximale. Pour toutes les parties de la composante orale, n'oubliez pas de lire attentivement les directives, de bien positionner votre microphone et de parler clairement sans chuchoter.